Si vous vous polarisez sur l'âge de départ et vous, apportez, vous approchez la question dans le mauvais sens, et on aura une grande partie des députés euh, de la majorité même qui ne pourront pas suivre euh, cette sortie à 65 ans si à côté il n'y a pas tout un corpus de justice et qui donne un message clair aux petites carrières aux gens qui ont commencé tôt, qui se sentent aujourd'hui euh, défavorisés et victimes euh, de cette approche à 65 ans. – À la fin de l'été, quand il avait été question de faire la réforme, en octobre, François Bayrou avait pesé tout son poids, y compris médiatiquement, mmh. pour dire qu'il ne faut pas la faire là, ça serait perçu comme brutal, il faut prendre je le temps de la réforme. – Je crois qu'il a eu raison, parce qu'on aurait fait la réforme de la retraite au mois de novembre et décembre, je ne sais pas, socialement, avec mais les mais questions qui se posent aujourd'hui, comment ce serait passé – Est-ce qu'on n'est est pas au même point qu'il y a trois mois, Bien et sûr là, la réforme va au moment où l'inflation mmh, mmh, va, mmh, mmh. va être encore plus importante, l'augmentation des prix d'électricité et du gaz à 15%. Je ne parle même pas d'éventuelles coupures d'électricité. Donc c est, c est, enfin, franchement, ouais. on est dans la même situation. – Pas qu sûr, prendre, que, je, pas hein, sûr que janvier réforme. soit euh, un chemin de rose. – Je comprends le <rire> bénéfice politique de vouloir imposer une réforme un peu en force par un 49.3, etc. Je trouve que c'est n'est pas la bonne méthode parce qu'une réforme de cette nature-là… – Y compris, en janvier. Y compris en janvier, ça serait un problème pour vous si c'était un 49.3 ben – Oui, ce sera un problème, bien évidemment, puisqu'une réforme des, des retraites qui concerne tout le monde doit être acceptée par le plus grand nombre. Donc il faut un processus pédagogique de discussion, de concertation qui associe un maximum de Français et qui apporte… Euh, – qui, qui, Donc il qui faut convaincre les LR une, pour une... parler normalement. – Non, et les Français en particulier. Moi, je suis oui, mais après, au routier, j'ai commencé à 18 ans. – Au Parlement oui, ?– Au Parlement, non. – Au Parlement, au Parlement la France faut... insoumise ne votera pas pour cette réforme. – Bien évidemment, mais je pense qu'il faut, et, et vous avez commencé à le dire, un processus, pédagogie qui explique les, le bien fondé de cette réforme. À quoi ça sert de travailler plus Ça ne sert pas à pénaliser les plus petites retraites. Et c'est ça qu'il faut expliquer, sinon vous aurez une grande partie bien. des gens oh, oh. qui seront opposés à cette, à cette réforme, même si elle est bénéfique in fine. Pour comprendre, vous, vous êtes député de la majorité, mais par renaissance. S'il y avait ce texte avec 65 ans dedans, vous n'êtes pas certain de le voter Non, je ne suis pas certain. En, en l'État, non. Ça, ça, euh... ça dépend par rapport à, à, à ce qu'il y a en face, en termes de justice sociale. La retraite que l'on avait euh, votée en première lecture euh, dans la précédente législature, qui était une retraite par points, était une réforme juste. Elle a été vilipendée par LFI et par un nombre de syndicats qui voulaient profiter mmh. des avantages acquis, notamment des régimes spéciaux. Mais la réforme, elle était juste. Cette réforme-là, elle n'apparaît pas, si on est uniquement sur l'âge euh, du départ à la retraite, elle n'apparaît pas comme juste. Et moi, je me bats pour une réforme la retraite juste et à ce stade-là, elle n'est pas juste et je ne suis pas le seul.